chérie avec toi c'est pour la vie viens danser avec ton mari viens faire plaisir à lui Doubois, elle Comment est la réunion C'est Tijan Aujourd'hui petit tuto sur mon petit Sega Tiffon mon Diablé donc euh, si tu n'as jamais vu mon petit Sega je te laisse le lien qui apparaît ici donc c'est le petit clip dans ce tuto on a 4 accords. accords et si tu n'es pas abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos parce que bientôt on a, on a quelques, petits, quelques petits projets en cours donc euh, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne active la petite cloche et on se retrouve de suite après l'intro alors les accords c'est le Do le Sol Le La et le Fa. Do, Sol, La et Fa. Ok, la rythmique de la main droite. Bas, au oh, bas, au oh, bas, bas, au oh, bas, au oh, bas, bas, oh, bas. Oh, ba ba oba oba ba oba oba ba oba oba ba oba oba ba oba oba Qui femme l'aller de toute beauté, c'est quelques mois l'abaillée, un petit fond mon diable et maman, si tout faut pas l'énerver, dis moi les rêves chaque jour m'y pense à toi et bébé, coulé à mes côtés, mes journées, les ensoleillés. Oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie. Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui mon doudou Faire moins des bisous d'un coup Tous les jours mao profitez ma roue Profite que l'amour les doux Petit à blé. Commence sur le Do Sol Le La Et puis le Fa Pour finir sur le Do donc voilà, petite boucle du début jusqu'à la fin, comme ça. Donc il fait, si l'allée de toute beauté, il part sur le sol, c'est quelques mal à mailler. Le la, un petit forme endiablé, fa, surtout faut pas les do, j'en dis mal sol. Chaque jour, m'y pense à tous bébé. Le là, quand on est à mes côtés, Fa, mes journées, les ensoleillées. Pour finir sur le dos, donc nous fait. Petit femme, de toute beauté, C'est quelques mois la maillet. Un petit fond, mon diable, surtout faut pas les never, dis moi, les rêves. Chaque jour il pense à toi et bébé à mes côtés, Mes zones les ensoleillées Et là on arrive au refrain, mais le refrain il change pas. <rire> le refrain il change pas, il reste pareil, bas bas au bas, et puis le do, le sol, le la et le fa. N'a pas plus simple pour mon camarade, point plus simple que ça. Voilà, donc du coup, nous envoyons un petit coup ensemble. Allez, et ben Alors, commence je suis le dos. Petite femme, l'allée de toute beauté, c'est quelques mois la maillée. Un petit fond mon diable, et maman, si tout faut pas l'énerver. J'en dis-moi l'énerver, chaque jour, mes penses à tes bébés. Dans les à mes côtés, mes journées, les ensoleillées. Oh, ma chérie, avec toi, c'est pour la vie. Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui Oh, oh mon doudou, vers moi des bisous d'un coup Tous les oumis et maro, profite que l'amour les doux Où les belles, ou les six anciennes, d'une beauté naturelle Gouti couleur caramel, ils mettent si moi des étincelles Mon corps les beau flambé, quand il voit ton déhanché Ça les si moi, m'y vais danser avec mon chiffon, mon serré Oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui Oh mon doudou, fais moi des bisous d'un coup les Zoomies et Mao Profite que l'amour les doux Même si parfois est compliqué, si je les compliqués Si chemin les casse casser Vos amis abandonnés Moi un petit créole, moi les, les papas parfaits. Où la donne à moi ton cœur Avec où c'est le bonheur quand on sera de mauvaises hymeres de peau ou un petit bouquet de flair Pas besoin de complications, suffisit d'un peu d'affection On a toute mon attention, à haute tout seul qu'un amour frisson Oh ma chérie, Avec toi c'est pour la vie Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à l'épée Oh mon doudou, fais moi des bisous d'un coup tous les oumis et mao, profite que l'amour les doux. Doubois Eh ben, et eh ben voilà, le tuto se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ce petit Sega Love de Tijan. Et puis, euh, nous retrouvons pour un prochain tuto, les gars. Portez-vous bien. Doubois